Cette policier incarcéré à la suite d'un vaste scandale ébranlant la DGSN. Tiarit, une wilaya qui nage dans les scandales à cause de son wali impuissant. Procès du cinquième mandat, Kansaï Boutefica s'en prend à Gaïd Salah. Et d'autres responsables influents sont sous enquête, sept policiers incarcérés à la suite d'un vaste scandale ébranlant la DGSN. Révélé par Algérie par le 19 avril dernier, le scandale ayant ébranlé le service de l'action sociale de la sûreté de Wilaya d'Alger a fini par provoquer un véritable séisme au sein de la Direction générale de la sûreté nationale, DGSN. Preuve en est, au moins sept policiers impliqués dans ce scandale ont été officiellement incarcérés à la suite de leur présentation. Hier mardi 31 mai, devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger, a-t-on pu confirmer de plusieurs sources concordantes. 28 autres personnes parmi eux des hauts responsables influents de la DGSN demeurent toujours sous enquête, et seront prochainement auditionnées par les juges du tribunal de Sidi Mamed, pour situer réellement leur niveau de responsabilité dans ces détournements des recettes de l'action sociale de la Sûreté de wilaya d'Alger pour des fins d'enrichissement personnel. Parmi ces policiers influents soupçonnés d'avoir joué un rôle sulfureux dans ce scandale, nous retrouvons le contrôleur de police, Betash Mamed, le directeur des unités républicaines de la DGSN basée à El Elamise dans la banlieue d'Alger. Il fut en 2019 à 2020 chef de sûreté de la Wilaya d'Alger. Selon les investigations Par, ce haut responsable de la DGSN doit ses promotions à Nourdine Bedoui, l'ex-premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur du régime Bouteflika, avec lequel il s'était lié d'amitié. En 2016, Mamed Bétache était également le commandant du Groupement de Réserve et d'Intervention, GRI, un corps sensible de la DGSN regroupant au moins 2000 fonctionnaires regroupés autour de la plus grande caserne de policiers au niveau national. Profitant de ses prérogatives à la tête de la Sûreté de wilaya d'Alger, betache Mamed est soupçonné de s'être servi dans la caisse du service social de la police afin de permettre à son fils d'acquérir un véhicule neuf, une Polo Volkswagen immatriculée en 2019. Betash Mamed aurait été avantagé par le principal accusé dans ce scandale de détournement des deniers publics, pour financer l'acquisition de ce véhicule neuf au profit de son fils. Il s'agit du principal responsable de la comptabilité du service social de la sûreté de Wilaya d'Alger, appelé Hamzaem. Selon nos investigations, la liste des accusés dans ce scandale s'élargit jusqu'à 35 personnes parce qu'il faut inclure des fournisseurs de produits d'alimentation générale, de fruits et légumes, de viande rouge, de poissons et de plusieurs autres aliments acquis à travers les financements de la DGSN. Les investigations des magistrats du tribunal de Sidi Mamed risquent d'aboutir à des découvertes surprenantes au regard de l'implication d'acteurs aussi nombreux et divers dans les pratiques financières occultes du service social de la DGSN à Alger. Le préjudice financier provoqué par ce scandale pourrait s'avérer lui aussi beaucoup plus lourd que prévu. Incompétence et laxisme, Tiarit, une wilaya qui nage dans les scandales à cause de son wali impuissant. Le maintien de l'actuel wali, Mohamed Amin Deramchi en l'occurrence, à la tête de l'exécutif de la wilaya de Thiarit n'a pas été du goût des citoyens Thiariti et même des élus. Et pour cause, la gestion des affaires courantes de certains secteurs stratégiques pose toujours problème et suscite aussi de vives réactions. Les exemples invitant les pouvoirs publics à revoir le mode de gestion des affaires courantes au niveau de cette wilaya de l'Algérie profonde sont multiples. Et ce n'est pas essentiellement du ressort du wali. L'incompétence et le maintien de certains proches collaborateurs et responsables, notamment des directeurs d'exécutifs incompétents ou des cadres dirigeants au niveau du cabinet du wali en poste depuis de longues années, Suscite des questionnements. Les exemples sont légion. Le directeur de la santé et de la population est en poste depuis 5 ans, alors que ce dernier a impacté négativement le fonctionnement du secteur de la santé et la qualité des soins prodigués aux patients d'où un très grand écart est signalé entre les moyens financiers déployés par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière pour le fonctionnement des hôpitaux et les différentes structures de santé et la qualité des soins. À cela, il faut ajouter le mauvais accueil, L'insuffisance en termes d'orientation des patients au niveau de certaines cliniques et le non-diagnostic rapide de leur état les renvoyant vers les établissements de santé privés pour des examens d'imagerie et des analyses. Idem pour le directeur des domaines qui avait été cité récemment comme étant le stratège d'une douteuse cérémonie de vente aux enchères organisée par la direction des domaines de la wilaya de Tiaret. Ainsi que de haut cadres de la wilaya, citant aussi l'actuel inspecteur général de la Wilaya qui s'invite aussi aux audiences de délibération de la PC de Thiarit pour soutenir le transfert de la gestion du parc communal à l'épique, Thiarit Nadafa, à l'insu du Wali. Quant au Wali de Thiarit, il n'accorde pas des audiences aux citoyens ce qui constitue un dangereux précédent contribuant ainsi à creuser le fossé séparant les citoyens de Thiarit de leur gouvernant. Force est ainsi de conclure que Mohamed Amin Deramchi a échoué, pour ne pas dire failli, dans la gestion des secteurs clés et dans le développement de la wilaya de Tiarit. nous pouvons également soulever le non-respect des directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné lors du Conseil des ministres tenu le 28 février 2021 la récupération de toutes les assiettes de fonciers industriels attribuées mais non exploitées à ce jour pour les octroyer aux véritables investisseurs. À Tiaret, seulement 24 hectares inexploités ont été récupérés en 2021. Dans la zone industrielle, Zeddi. De Zaroura, qui s'étend sur 656 hectares, seulement 52 investissements sont actifs et à l'intérieur de la ZDI, sans un investisseur, n'ont pas démarré leur activité, soit 72% des investisseurs recensés. Des anciens bénéficiaires ont bâti aussi des villas et des hangars sur ces assiettes foncières, d'autres plus audacieux exposent leur terrain à vendre sur les réseaux sociaux alors que théoriquement le terrain est une propriété de l'État. Les normes de création des unités économiques ne sont pas respectées, ces zones ont été transformées en zones d'habitation. Des constructions illégales sous couvert d'unités industrielles. La responsabilité de ce scandale incombe dans un premier temps aux services d'urbanisme qui n'ont pas fait leur travail, explique une source bien au fait de ce dossier sous couvert d'anonymat. La dilapidation des deniers publics est devenue, malheureusement, monnaie courante au niveau de la wilaya de Tiaret. Les rapports accablants des élus de la PC du chef-lieu de la wilaya de Tiaret sur la gestion douteuse des affaires de la mairie de Tiaret. Transmis au premier responsable de la Wilaya, en dit long sur l'ampleur de ce fléau au niveau de cette Wilaya. Le règne du Wali Mohamed Amin Deramchi a été aussi marqué par son absence au funérailles de Safi Boudissa, ancien ministre de l'Emploi de l'Algérie indépendante et officier de la LN. Cette attitude a provoqué la colère des citoyens de Ksar shellala Pour les habitants de la région, ce qui s'est passé le jour de l'enterrement de Safi Boudissa est synonyme de mépris et de marginalisation envers la région de Ksar Mohamed Amin Deramchi s'est rendu dans la soirée à Ksar Shelala pour présenter ses condoléances à la famille du défunt parce qu'il était uniquement rappelé à l'ordre par la présidence de la République en guise de réparation de cette bourde indélicate. Par ailleurs, les enquêtes diligentées par les différents services de sécurité n'ont pas encore livré tous leurs secrets sur tous les scandales qui ébranlent en ce moment tiarite. Toutefois, la faiblesse de l'actuel exécutif ne permet pas d'être optimiste. La wilaya de Thiarit qui était prédestinée à devenir un pôle important dans tous les domaines grâce à sa situation géographique et sa vocation agropastorale est loin de pouvoir sortir rapidement la tête de l'eau. Procès du cinquième mandat, quand Saïd Bouteflika s'en prend à Gaïd Salah. Nouvel épisode d'audition pour l'ex-homme fort du pouvoir, Saïd Bouteflika. Après l'affaire de Temar, place au procès du financement du cinquième mandat de son défunt frère Abdelaziz. Le premier jour du procès du cinquième mandat n'est pas passé inaperçu. En effet, il a été marqué par l'audition de Saïd Bouteflika qui s'en est pris à l'ancien chef d'état-major de l'armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah. L'ancien conseiller d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas mâché ses mots. Face au juge, Saïd a accusé le défunt Gaïd Salah d'avoir porté atteinte à son honneur ainsi qu'à celle de sa famille. Le peuple algérien doit savoir que j'ai été incarcéré à El Arach pour attenter à mon honneur et ma probité, qui constituent mon seul capital. Il s'est passé ce qui s'est passé le 22 février 2019, a lancé Saïd Bouteflika. Le chameau avait en face de lui un cheval de race et il l'a pris pour un dromadaire. Et il a commencé à critiquer ses bosses. Je parle de Gaïd Salah qui a porté atteinte à mon honneur, a-t-il ajouté. Poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent et trafic d'influence, Saïd Bouteflika risque dans cette affaire une lourde peine de prison. En effet, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, Alger, a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre Saïd Bouteflika. La même peine a également été requise contre l'homme d'affaires Ali Haddad. Le représentant du parquet ne s'est pas arrêté là. Il a aussi requis une amende de 3 millions de dinars à l'encontre de Saïd Bouteflika et Haddad avec la confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.